Bonjour. Bah alors Bonjour Hello tout le Ça monde J'ai eu 3 ans à faire <rire> C'est Bichard, on se retrouve pour l'épisode 3 de alors, Il parle pour ses viewers, donc moi, salut les gens C'est Bichard parle pour mes viewers <rire> parle pour l'épisode 3 de Epicube ouais. Epicube. Oh oh oh oh Là-bas, vraiment, tu veux une faille mon pote plutôt sympathique J'explose toujours comme une merde J'ai raté une coffre même MDR avec Demon j'ai encore un encore... et j'ai pris un cœur de dégâts, parfait. Au moins donc juste là avec... pour rien. Il m'a fait flipper ma mère. Au moins tu prégapperas de la propre tu m'as compris. Bravo, bravo. Tu pré pas pour rien. Tu pour aller. Par contre, j'entends le spawner à régné là. Ouais. Ah euh, ouais. mineshaft et si tu comptes tu tout droit auras en minant, tu aura un Euh... un Minecraft. Euh Bye Ce qui est mort Dimitri. Je connais pas Dimitri. Pas Dimitri Je connais pas Dimitri. Oh non. Je suis désolé Dimitri. Euh, le mec euh, dans, est, dans ma classe s'appelle Dimitri, on l'appelle le pigeon. Parce que son père c'est un gros pigeon. Il faut que lui c'est un pigeon aussi. Euh. T'es juste là. Pas de diamant ici, et pas de diamant ici. Parfait Bon bah on a hein Et j'ai Oui mais gros, viens viens viens, on va avoir une... J'ai une faille couchance juste devant, tu vois. Hop, si par là. Je rappelle bien, on passe par là. là. je Là j'ai miné tout droit, il y aura une, cou une faille couchance. J'aime juste pas le bruit quand on mine une bug de Matheau tout à ils aiment pas Ça fait des ting Ouais Oh j'aime pas du tout bon, l'objectif de la prochaine partie euh, c'est le casque Euh... T'es sûr Oui Ok, j'ai 4 gapés là J'ai 20 level, j'en ai 10 Tu qu'on du voile Hein Ouais j'ai posé, posé, posé une, une table de craft Fais chier Fait hey, you know. ah, tu une OIT tué par camion d'hier est mort C'est vrai Ouais C'est vrai qu'il y avait une faille mais je crois qu'on l'a dépassé besoin la lave On aura des... oui mais on aura des caves là, sur... J'aurais besoin des biblios. Bah tu veux les crafter. <rire> Toi j'entends le. Elles sont dans le truc Non. Je te mets. enchante, enclume. Je les ai ratés en fait elle euh, Par contre, euh, Mon frère n'est pas mort. Oh mon dieu. Si en fait on l'a raté mais genre de 3 cm. C'est mort. Elle est Attends. juste là-haut. Moi ouais, j'y suis. Il y a de l'or. Ça fait confiance. Oui mais je crois que c'est une fête de Il y a un d'or. Il est sur 6, c'est une fait de confiance. Regardez-vous. Tu... Allez ah, mais. Ah, on court, on court. Touché, gagné. Vas-y bah go minez là moi j'ai mine là. Vas-y, au pire, go s'enchante. Moi je m'enchante. On est pas vraiment bien là On est pas vraiment bien Moi aussi mec, du trop fire. Non, non, non. MTC, bon, moi je vais faire un, un truc pour m'enchanter gros. Euh, go traire les arcs mec, c'est un bon ouais, arc. Je fais, je fais, je fais. Justement, je vais qu viens, viens je suis. J'ai rien pour le moment. Justement, on va on va de... Ah putain, avec toutes ces merdes que j'ai, vas-y, vas euh, viens, viens là, s'il te plaît. Non, non, je suis déjà fait, j'ai déjà ménagé mon truc. Okay, T'es où Bon, okay. oh, euh, les biblios, elles sont là-dedans. Elles sont où Je t'ai le mille livres, non, ah, non Non Donne-moi ça. Non, toi, tu vas mal les faire, les vidéos Voilà, je les prends. Merde, j'ai pas le bois si C'était du flint, ah, tu mets dans le backpack délire. Je fais déjà... Euh, c'était du flint rien. Ah backpack. Bah je vais faire déjà toutes les flèches hein. Le bois, économise le bois. Un bah... petit 1, 2, 3, 4. Bouge! Cool. Mais t'es voilà. sérieux? Mais, mais, mais arrête! Tu sais que je vais perdre des pourcents. Hein. T'as pas voulu bouger. Écoute. Mais mec, mec, mec. Mon mate me tape. Alors. Handbreaking. J'ai ouais. un stack et 40 flèches. Ok. Je mets dans le backpack et de direct. Non, là, le level soldat, c'est chaud. Power de direct, je passe c'est rentable. Du power protection de direct. Power 2 en livre de direct. Bon, attends. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt faire les bots et de direct. Voilà l'arc. Power de direct. Ok, Moi, le livre. Je vais encore protection section. Écoute, on sait jamais si j'arrive à avoir des levels. Rien. Moi, j'ai eu P2 sur le diams. Bon, je sais pas si c'est passé là et euh, bon Non, non c'est parce que vous voulez faire. Elle est dans le backpack. Ouais. Bah, après, on va prendre. Pour cool le P2, T3, Fire, 12 gaps chacun. Euh, non, j'ai pas 12 gaps, j'ai 4 gaps. Hein. Airwax. Ah. On peut dire qu'il est vraiment bien. J'avais du balancer ouais nous c'est à peu près la même hein, tu sais ça roule tout ça tout ça ouais c'est ça oh j'ai Power 2 et ouais, Power 3 pardon nous, il faut encore level et je vais me faire les jambires P4 P3 pardon et on peut dire qu'il est bien en vrai ça bah tant mieux pour lui allô 1h2 je m'excite 1h30 Ouais, ouais, ouais. Bah, presque dans 10 minutes ça fera une heure. C'est long, mec. Bah, c'est un RR. On est, hein. est marre, miné, putain. Bah, bah mec, on, on peut pas sortir tant qu'on est pas. 3 quarts chacun quoi. Ouais, c'est pas de chance, c'est que je dis J'ai mes pièces, P2, P3, etc. Ouais. Les bras des mecs sont full D, au pire on s'en fout. Bon, après on a des orques, c'est l'avantage. Bon, après tout le monde Les flèches d'ailleurs, t'en as fait combien Un stack et 40, si t'as mis 40 flèches dans le. On a que un stack et 40, j'ai filé mes flèches moi moi Et plumes Ouais, j'ai pris, il y avait 28 plumes. T'avais combien de plumes Moi j'en avais pris 20 et toi t'en avais mis. T'en avais 21, t'avais dit tout à l'heure. 8. Euh 28 je me 4 fois 28 c'était Eh hey, tu m'arnaques Non non non oui Non regarde dans le backpack J'ai gardé un stack et toi t'as 49 tu m'as pris pour un arabe ou c'est pas ce moment Oui c'est bon j'ai mon. On est censé avoir un un stack et euh, mec, et du coup, euh, tu n'utilises pas du tout les flèches, moi j'ai pouvoir 3. Hein. Moi aussi j'ai pouvoir 3. Et tu gardes un stack et moi je prends les 49 flèches. J'ai de quoi encore avoir une fire euh, sur est YouTube. Est-ce qu'on se fait la T4 ou pas Donc en soi. est-ce qu'on se fait la T4 Tu m'enfles de, euh, de, quelques, de quelques flèches Moi je les veux les flèches, donc tu vas me les donner tout de suite. Oui, de 5 flèches. Oui, donc tu vas me donner les 5 flèches. Ok. flèche elle faire une game non hein D'ailleurs viens de trouver une cave là, enfin Je vais me miner couchance même si j'ai pas de gem Ça l'arabe bon. voilà. chance. Omega PVP Oh mon dieu Il est mort ouais, Il a fait un kill Omega PVP c'était pas un serveur avant Ah non non Mais si le serveur de baseline, ça fait con Ah oui, Omega PVP Des nouvelles caves qui sont pas mal sont pas utilisés Ah non c'est les miennes, les ai T'as l'enchante, bien sûr Stock non, le <rire> diamant et même endroit Diamant T'as pas de diamant arabe hein Non, zéro Parce que j'ai 6 diamants, est-ce que c'est la bite Un casque Non attends j'attends un peu parce que je suis dans une certainement une ligne du diamant hein. Comment dire Faut péter avec ça les gars, il n'y a pas de ligne de diamant quoi que ça T'as de la chance, t'as de la chance, t'as de la chance, de chance, t'as de du t'as de nice. bah, moi de euh... bah, t'as fait, je t'ai dit de faire ton casque. Non, t'en as combien J'en ai eu 5 en gros. J'ai dit ma prochaine partie sera oh, mon casque. Mais viens, je me fais un bleu. plastron, mec. On en fait un. Ouais, mec, un. après tu seras, tu seras plus stuff que moi. je me Il arnaque. y en a au moins un qui a un plastron. écoute, le prochain, le prochain diamant sera pour toi, Mais non, mais mec, tu auras 3 parties. J'ai qu'une partie. Es sérieux Et alors, et pour une fois, ce sera toi qui sera moins stuff. Alors que dans toutes tes games, c'est toujours toi le plus stuff. Ouais, c'est vrai vas-y mais mec, abuse euh, oui. pas, on, est... Comme oui, ça, on, deux on a deux le parties, le... on a deux parties chacun Deux parties chacun c'est quoi Pour le moment j'ai gardé les 5 diamants et euh, je te laisse réfléchir, tu peux te faire deux parties toi aussi, bichard En cas de faire le casque, ouais, c'est pas, pas faire, aussi je rentable un, Je vais me faire un, un, un placement, c'est plus rentable Non, euh, tu as un casque, c'est aussi rentable, tu m'en veux un placement. Ouais, je... non, sérieux J'arrive. Oh la là, là il nous de 0-0, sérieux. Mais euh, ça, après, il y a moyen qu'il y a un modo qui éclaire ça, mais... Non Non. Bon, bah, je vais retourner... Voilà. Et limite, si je préférais quitter une... une pièce en diamant, ça serait le casque, pour les gens bien. Pourquoi Parce que personne ne fait ça. Tout le monde de ce que font tous les joueurs, c'est euh, bot et placeron. C'est ce qu'ils font tous. En général, ils trouvent des filons, les filons de diamants sont composés comme des Il y a pour 70 joueurs quand même. Vas-y, je vais retourner là-haut. Donc, ce qu'il faudrait que, que tu te fasses, c'est les casques. J'en ai un également, et là on serait bien. J'aurais des grosses Bis. C'est toi, putain, oh, espèce de gros débile. Ouais, toi aussi. Ouais. C'est où c'est là ouais, que j'ai trouvé le diamant On va miner par là Putain, il me faudrait deux diamants quoi Deux diamants Eh oui T'as repris l'enchant bien évidemment Hein T'as repris l'enchant Non non Elle est restée au même endroit Ouais ouais mais elle est dans une cave quai... Mais retourne aussi je sais pas où c'est mais c'est juste euh, dans, la, dans la ligne, dans la ligne où on était. Mais je sais pas où c'est moi. Moi euh, j'ai bougé de masse hein. J'ai eu des quais je te rappelle. Tu veux que je prenne tout Bah oui, mets dans le backpack je Attends merci. Oh l'XP ça montait horriblement vite. C'est euh. Fais gaffe à mon guerre par Ned. T'as vrai Je crois. Yes. Euh... Elle est est sous les bleus comme la pêche de pleuver T'as gardé l'enclume hein Et Oui Attends, wait Mais au pire, euh, si on l'a perdu, je pense, oui Non, c'est bon je T'as encore du bois hein Oui Euh, non, j'ai pas de bois sur moi Tout bois aller dans le backpack il a un arc flame encore. T'es Ah, oh ouais. Ah, non, il a pas d'arc flame. Il se dépend encore. Il va l'avoir, crois-moi. Enfin, bon, vas-y, je vais me faire le casque alors. Oh. Ok, voilà. C'est nul de faire un casque. Non, si bien, c'est rentable. Tu répète ou quoi Personne n'est c'est parti. Mais si, tout le, monde... tout le monde fait minimum un casque ou des bottes. Euh... Tout le monde fait... J'ai besoin d'avoir plus de diamants pour Personne fait le pantalon. Et tout le monde fait le, le, le, le placeron. Oui. Mais... Parce qu'il y a une raison. Peut-être que tu voulais faire le plastron Hein Tu voulais faire le plastron du coup ce qui serait le plus rentable c'est que tes prochaines diamantes, tu te fasse déjà meilleur des diamants. Ah bah j'ai fait le casque. Ah bah ok. Euh, ah merde, t'as combien de diamants en rab Pourquoi Dis-moi combien t'as de diamants Hein et tiens, portez, fais-toi tes jambières. Ah ok. Et on est 3 quarts d'échec. On remonte Euh. Non. On remonte pas. Pas 3 quarts, hein. Écoute. Ouais. Ah, est 3 quarts, mais on a pas le plafond. Bon, hein. autant si on pouvait remonter et on est dans full Games. Je crois que la bordure t'as 48 minutes. Bah si on reste autour du 0-0, et moi Genre euh, y'a vraiment.. Non mais l'envie de snowball m'est passé et je pense que tout le monde être foutu Bah là tous ceux qui sont 0 tu T'as combien de Gapple 4. T'as as 4 depuis terre, tu me un peu pour un peu prendre Je te promets sur la tête de ma main, je t'envoie un skill maintenant. J'ai 4 Gapple Tu verras sur le rec, hein, je mytho pas hein. Ah ouais ouais. Quand, quand je suis en sous-nombre mec, je m'y jamais, je te promets. T'es en sous-nombre, de... tu m'ytos tout le temps. Non Bah non, c'est quand je suis en sous-nombre, je dis ouais, ah, j'ai 10, 10 11. Oh il n'y a pas de diamant Non oh, est-ce qu'il y a du... Tain, mais je suis trop con Tiens j'ai 19 levels encore Il me faudrait une, podre, une podre enchant Ah oh, j'ai des cave encore Oh là. là, là, là. Attends le pokéol il le poké est autorisé quoi le pokéol C'est aminé droit gauche ça. A, De toute façon il n'y a pas de pokéol Il ne s'existe pas sur euh... Sur Epicube, ils ne pas Bon C'est ce pas vraiment rentable le Pokémon. On est... Allez, je vais. Tu me passes... Il faudra que tu me passes 3 gaps normalement. Diamant. Ah, oh, nice. combien Ah, 6. Donc 2 diamants sur 2 full. Moi il me fout le pantalon. Mais tu t'es filé diamant pour faire un pantalon Non, j'ai pas eu hein. Ah, dans le. Ah. ah. Au pire, non, mais laisse-moi faire le placement. Au pire, passe-moi en. Ah, non. Bon, bah non, bah non. Ah. On va récupérer du diamant sur les gens qu'on tue. Hein. Ça serait mieux que tu me passes. Oui, fais, ce que je, fais ce que je te dis. Fais ce ouais. que je te dis. Entre nous, attends, je te le dis. Diamant. Encore Oui, je fous le dé. Ok, mais bah, attends, t'en as, as 3 Non, j'en ai eu deux piles. Putain. Oh non. Ouaaah wow, ça va me faire chier ça On va essayer de retrouver deux. C'est moyen Enfin un minimum On placeront ou pas En fer il a abîmé Bon je l'ai jeté Bon bah... Je euh... level Euh... T'as l'enchant et tout Ouais viens vers moi Non mais dans le... dans le... Non mais viens viens Back -back. parce que dans tous les cas euh... Tu rigoles, mais les kefs que j'ai sont Trop Tu fais de diamants. Tu vas m'insulter, mec. Quoi J'ai pas l'enchant. Ouais Je viens de trouver 3 diamants. Donc, euh, soit tu retrouves l'enchant, soit genre refais l'enchant le, le avec ce diamant. Et là, il tryhard parce qu'il veut ces 3 diamants. Ah, ça bouge-les Tu seras full D avec tes 3 diamants Non. Ah, il m'en faut, faut un, pour euh, voir le placeron. Et pourquoi tu veux 3 diamants du coup Il m'en faut un Oui mais je demandé 3 diamants Non, je t'ai demandé si t'avais 3 diamants Parce que t'aurais pu ah. faire 2 plus 1 Ah oui, bah, du bah, j'ai trouvé 3 diamants T'as trouvé l'enchant Oui, j'ai trouvé Tiens. Vas-y pose, l'enchant, moi Et tac Et, Mais de toute façon je viens vers toi je... Quoi, je vais tout mettre, euh, je te mets les diamants j'ai J'arrive toi, j'arrive vers toi, euh, J'ai les... mis dans le backpack, et eh, bah, bah Fais, le... fais les biblio, si on peut avoir du ouais, coup fait... Mais les caves que j'ai, elles sont même pas, je les ai même pas encore des explos Et il y a encore moins de qu'ils Donc je vais faire euh, ici les vidéos. Et je pense que c'est la dernière série, c'est l'avant dernière série de vidéos qu'on peut faire alors, si t'as un truc enchanté, t'as pas intérêt à merde. Bah, en fait, là, t'es où Des sneaks 1, 2, 3, je suis. Regarde, juste j's... sneak pas là, juste sneak ah, Je te vois pas. Bah, là, je peux rien faire pour quand toi. On, on a 20 deux. blocs. Fin de l'épisode 3, les gars, on va aller fight Ah, plus. Euh, oui, bientôt